Donc, je suis Danielle Rapoport, psychologue, sociologue, euh, un peu de philosophe et pas mal de sciences humaines au global. Euh, J'ai fondé il y a une trentaine d'années un institut qui s'occupe de, de grandes études sociologiques. Je suis intervenante aussi dans, en Master 2 dans, dans une grande école de communication consultante des conférencières et en fait j'ai un peu du mal à répondre à cette question parce que ce, ne se définir que par sa fonction c'est compliqué. Donc je pense que écrire permet justement de se retrouver, de trouver un peu mieux qui l'on est. Alors pourquoi ai-je ai écrit ce livre Alors déjà parce que j'avais envie d'écrire un livre. Écrire un livre c'est très important pour moi et j'avais écrit déjà pas mal de chroniques et d'articles, mais c'est vrai que d'écrire ce livre était une sorte de réponse aussi à mes questionnements. Euh, c'est vrai que ça m'apporte beaucoup aussi c'est très important aussi de partir de sa subjectivité. Et j'ai fait pas mal de travaux autour de, de, de ces thèmes-là que l'on va retrouver dans le livre. Euh, ces thèmes autour du temps, des peurs, du corps, etc. Et pourquoi j'écris ce livre-là Parce que j'ai eu la chance aussi de croiser Michel Billet, donc, qui est le co-directeur de la collection Les âges de la vie chez RS, et qui m'a encouragée, et c'est vrai que ça m'a permis aussi d'aller jusqu'au bout de ce travail. Comment ai-je conçu ce, ce livre En fait, c'est à partir de plusieurs sources. Donc, il y a déjà mes travaux antérieurs sur les, les thèmes que l'on va retrouver dans le livre. Euh, ces travaux-là, je les ai actualisés en interrogeant des personnes, des hommes, des femmes de 45 à 80 ans, en leur demandant quelles étaient leurs attitudes propres par rapport à leur vieillissement. Et bien évidemment, en récupérant aussi des écrits d'hommes de, de, et de femmes de l'art, donc des philosophes, des physiciens, des psychanalystes. Et évidemment, en m'appuyant sur euh, mon vécu, que j'ai transposé un peu dans des, dans des anecdotes, avec un peu d'humour, je l'espère, et de la distance, parce que je n'ai pas voulu en faire un livre auto-centré, mais quelque chose qui ressemble un peu à, entre guillemets, une poésie ou une chanson autour de son vécu avec ce que ça comporte comme émotions, et positives et négatives. Alors, son originalité réside justement dans le fait où, déjà, je n'apporte pas de réponse. Moi, j'adore poser des questions et je trouve que ce livre en pose et c'est très important qu'il en pose parce que le questionnement est constitutif à l'être humain. Il faut absolument être plus dans la question que dans la réponse. Ensuite, parce qu'effectivement je n'évite pas les passions tristes, c'est-à-dire euh, les peurs, les angoisses, les, le déni aussi, euh, la peur de la mort, enfin tout ça, ça existe. Et c'est pas parce qu'on évite que ça ira mieux. Donc euh, j'aborde aussi ces questions-là. Et aussi euh, quel, quelque chose de plus euh, rebondissant, plus dans l'aventure, dans justement, dans la résilience, et, et qui permet euh, de rester euh, la tête haute et droite et la tête haute euh, malgré le temps qui passe. Alors, euh, le public auquel ce livre, euh, livre euh, s'adresse, en fait, je dirais que c'est tout le public, puisque nous vieillissons tous et nous avons conscience tous que notre vieillissement est un chemin euh, aventureux, mais c'est un chemin quand même euh, qui... Qui, qui montre un peu que les années qui restent sont moins importantes que les années qu'on a déjà vécues. Donc c'est tous les publics qui sont, intéressés par, euh, qui, qui sont intéressés par leur vie, leur vieillissement propre, mais aussi le vieillissement de personnes qu'ils connaissent, de leurs accompagnés, des personnes qu'ils qu soignent ou, ou de leur famille évidemment. Donc je dirais tous les publics.